Alors, c'est la troisième fois que je fais cette vidéo. Euh, parce que c'est n'importe quoi, à chaque fois ça part n'importe comment. Donc, s'il y a plein de trucs mélangés, si je dis répète beaucoup de fois les mêmes choses, etc., c'est normal. C'est parce que j'ai beaucoup trop de trucs à dire et je sais pas dans quel ordre les mettre, ni quoi que ce soit. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon année de 4ème. Je viens de terminer mon année, c'est pour ça que je me permets de vous faire cette vidéo. Pour vous expliquer comment s'est passé mon année, mon point de vue, euh, l'ambiance, tout ce genre de choses que vous voulez certainement savoir en rentrant en quatrième. Devrait y avoir trois grosses parties dans cette vidéo. Euh, la première, c'est la généralité de mon année, donc l'ambiance, euh, un petit peu euh, tout ce qui est technique, en gros, tout ce qui n'est pas notes scolaires, tout ça. Ensuite, donc la deuxième partie, c'est le niveau scolaire, les notes, est-ce que c'est plus dur, euh, tout ce genre de trucs. Et la troisième partie, c'est mes conseils pour vous, pour que vous puissiez avoir une bonne année. Ok, bref, donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Alors, mon année dans la généralité, il faut savoir que ça a été... Pas du tout une bonne année pour moi, je vais être totalement honnête avec vous, je vais pas rentrer dans les détails ni quoi que ce soit, mais c'était pas une bonne année. Je me sentais absolument pas à ma place dans euh, le collège, dans ma classe. Beaucoup de monde parlait de moi constamment, j'entendais mon nom dans les conversations, je sentais que les gens me regardaient, euh, je savais qu'ils parlaient de moi. Mais personne au final est venu me dire ce qu'ils me reprochaient en face quoi, parce que moi j'ai été moi-même toute l'année, je vais pas... enfin. J'ai pas essayé d'être quelqu'un d'autre pour ne pas être parlé dessus ou des choses comme ça. Voilà, j'ai été vraiment moi-même et, et je sais pas, les gens, ça leur plaisait de parler de moi. Bah écoutez, qui parle de moi Moi, ça m'a pas affecté tant que ça. Mais je peux vous assurer qu'entendre votre nom dans toutes les conversations pendant euh, toute une année, je peux vous dire que c'est long. Donc sachez que si ça vous arrive que vous vous sentez mal dans votre classe, dans votre collège, ou que les gens parlent de vous, vous êtes pas tout seul quoi. Franchement, vous êtes pas tout seul. N'hésitez pas à venir m'en parler, vous pouvez m'en parler par mail, j'ai une adresse mail. Enfin, c'est vraiment. Euh... Vous êtes pas seul parce que voilà, c'était mon cas toute cette année, je me suis senti vraiment mal dans ce collège Et enfin dans cette classe en fait en général Dans le collège je sais pas parce que bah, j'étais dans une seule classe cette année quoi Et ça s'est toujours assez bien passé les deux années précédentes Donc 6ème, 5ème ça s'est bien passé Mais là cette année c'était vraiment la, la chute libre quoi J'ai pas compris ce qui s'est passé j'ai genre C'était vraiment une mauvaise année Voilà je voulais vous le dire ouvertement euh, Je vise personne, je vise aucune situation en particulier Mais voilà la généralité de mon année c'était ça Et j'ai vraiment pas aimé quoi, j'étais vraiment mal cette très mauvaise année, ça m'a vraiment permis de grandir, de réaliser que euh, les gens sont pas comme on le pense. Cette année m'a vraiment permis de réaliser que, ben, qui étaient les, les personnes vraiment qui, qui étaient chères, qui, euh, qui ne m'ont pas lâché, qui, sont, qui ont toujours été là. Donc, euh, c'est vrai que ça a été une année. Euh, assez productive l'air de rien. Ensuite, deuxième partie de cette vidéo, c'est le niveau scolaire. Alors, euh, vous, êtes, vous allez certainement être nombreux à me demander est-ce que la quatrième, c'est plus dur que la cinquième Est-ce que vous apprenez beaucoup beaucoup de choses Est-ce que c'est hyper compliqué Tout ce genre de questions. Alors, euh, non, la quatrième n'est pas beaucoup plus dure, en quelque sorte, que la cinquième. Certes, le niveau est plus euh, élevé, parce que bah, on est en quatrième et qu'on apprend beaucoup de choses. Mais en soi, si on travaille bien, qu'on écoute en cours, ça va tout seul. Vraiment, pour moi, niveau scolaire, c'était pas si dur que ça. Euh, fallait juste s'accrocher, en fait. Euh, si vous lâchez prise, c'est foutu, vous allez être perdu. C'est pas, pas plus dur que la cinquième, vous allez juste apprendre beaucoup plus de choses et il faut que vous ayez des bonnes bases. Si vous avez des bonnes bases, que vous écoutez en cours et que vous mettez de l'investissement personnel, c'est tout bon, ça va filer tout seul. Ensuite, nous, en quatrième, on a commencé à faire des EPI. Donc, un EPI, qu'est-ce que c'est un EPI, en gros, c'est euh, une sorte d'oral sur... Enfin, un oral avec un sujet qui est, en gros, qui transperce plusieurs matières. On va devoir expliquer le sujet, en gros, avec des, des calculs, des choses comme ça. Enfin, en fait, c'est vraiment un sujet qui transperce plusieurs matières. Et, euh, et c'est hyper intéressant à faire en soi. mais C'est hyper compliqué parce que moi, j'ai trouvé ça mal organisé cette année. Et euh, ils nous disent que c'est hyper important, que tout ça, tout ça, tout ça sauf qu'en vrai moi je suis perdue, hein. je peux vous le dire euh, j'ai jamais compris vraiment quand est-ce qu'on travaillait le pays, quand est-ce qu'on travaillait pas le pays, quand est-ce qu'il fallait faire ça euh, etc donc c'est un peu bizarre mais j'étais vraiment larguée en fait pour le pays euh, donc j'ai travaillé à côté, hein. vraiment j'ai travaillé chez moi, j'ai travaillé sur les drogues, enfin tous les sujets qui peuvent tourner autour de, de, de notre sujet en gros j'ai essayé de bosser euh, j'ai même appris plein de choses en faisant ça mais j'étais perdue tout simplement je vais pas vous mentir donc voilà, accrochez-vous bien pour les EPI, peut-être que dans votre collège ce sera mieux organisé, mais pour moi, je, je, je comprenais rien. Mais voilà, faites attention parce qu'au brevet, vous allez devoir présenter un EPI, il me semble, donc faites gaffe, travaillez bien en 4ème sur votre EPI, ça, ça vous permettra d'avoir des bonnes bases pour la 3ème. Et ensuite, dernière partie de cette vidéo, c'est mes conseils pour que vous réussissiez votre année de 4ème. Donc voilà, euh, si vous respectez ces petits conseils, c'est des bases, franchement c'est ce que je peux sortir de mon année qui peut peut-être vous aider. Alors j'ai six conseils à vous donner, le premier c'est d'avoir un bon comportement en cours et dans le collège en général, ne vous faites pas remarquer, parce qu'en général ils savent que qu'en quatrième on devient un peu plus euh, rebelle, si je peux dire, et donc ils nous surveillent vachement et au moindre faux pas, on... enfin... Ça, ça nous tape dessus quoi, donc faites attention à votre comportement ensuite bah pour euh, l'école, bah écoutez en cours comme d'habitude je vous le répéterai jamais assez moi c'est un truc que j'ai commencé à faire cette année et je suis assez contente de l'avoir fait c'est euh, de faire des fiches, bon là c'est une petite et j'ai marqué les trucs de la vidéo dessus mais faites des fiches, je vous avais déjà donné des conseils pour l'école mais faites des fiches et gardez-les surtout pour la troisième c'est hyper important si vous voulez réviser certains trucs pour votre brevet ou quoi que ce soit, vous avez vos fiches c'est beaucoup plus simple que... Euh, bah, de chercher dans vos cahiers de l'année dernière, vous allez être perdu. Très sincèrement, voilà, faites des fiches en quatrième, c'est vraiment une bonne chose à faire. Ensuite, durant toute l'année, ne relâchez pas la qualité et la quantité de travail parce que vous allez voir que vos notes vont suivre. Si je ne comprends pas un cours, je vois que tout de suite, derrière, les résultats ne sont plus là. Donc voilà, comprenez bien tout ce que vous faites, faites investissez-vous, etc. C'est vraiment important. Ensuite, avancez-vous vachement dans le travail parce que de plus en plus, les profs vont vous donner des gros trucs du jour au lendemain. Donc avancez-vous bien. Et ensuite, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris cette année, mais n'hésitez surtout pas à aller parler à vos profs. Euh, ils peuvent vous aider si vous ne comprenez pas certains sujets, etc. Si vous n'aimez pas votre prof, bah, allez en parler avec lui. Dites-lui que vous n'avez pas compris son cours. Soyez ouvert avec vos profs. Donc voilà maintenant je vais vous faire un petit bilan de mon année, moi je pense très sincèrement que c'était une année réussie malgré que je n'ai pas aimé mon année mais niveau résultats scolaire je pense que c'était une année vraiment réussie euh, parce que je me suis vraiment mise à fond dans tout ce que j'entreprenais, dans toutes les matières, je me suis donnée à fond. Bref c'est tout pour, ma... pour mon année de 4ème, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous vous sentiez peut-être moins seul dans euh, si vous vous sentez mal ou des choses comme ça parce que c'était aussi le but de cette vidéo. Sur ce je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Est-ce que tu parles de moi dans tes vidéos? Eh, hey, j'ai vu, dans la dernière, t'as parlé de moi, tu faisais des, des FaceTime via WhatsApp avec moi, je suis trop content! <rire> tu parles de moi? Est-ce que tu parles de moi? Ça, c'est Carmelo. <rire> il a pas cette voix en vrai, je vous rassure, il fait juste le. le con.